Hop, on va géo Hop. Hop, Comme ça, c'est très bien. Et il euh, faut que je, juste que je bouge la caméra. Parce qu'il me semble qu'il y a des infos pertinentes à mettre. Il y a des infos pertinentes en bas. Je sais plus. Bon, on verra. Euh, browse map. Donc, je, veux, je vais voir un peu le temps que ça va prendre, mais je pense que je vais faire une map France, une map Europe et une map monde. Une map monde, hein, pas une map monde. Euh, donc en espérant qu'on voit qu'on voit un peu le nord de la France, hein, ce qui n'était pas le cas la dernière fois. Hop, euh, donc euh, la diversité française. Alors, petit commentaire. Euh, je, là, là je prends une map que je sais qu'elle est bien. Euh, la diversité française a été créée par, euh, par un ensemble de joueurs dont je ne sais plus les noms mais ça se trouve quelque part sur Twitter. Ce n'est pas la map France par défaut de Joguessor. Parce que la map France, par défaut de guesser a des fêtes euh, avec le cul, on va, pour, pour être poli. Et il euh, y a des départements qui sont vachement plus présents que d'autres. Là où la diversité française a euh, un même nombre de points euh, par département. Et euh, normalement, n'inclut pas les Dom-Tom, si je dis pas de bêtises, parce que la Réunion est très viewée. Donc là, on a que la France métropolitaine, il me semble. Enfin, en tout cas, la map est vachement mieux parce que la map France par défaut de GeoGuessr, il y a euh, euh, par exemple y a le département de l'Oise qui a genre euh, 4 fois plus de points que tous les départements autour de, autour de, de l'Oise. Donc, euh, bah, du coup, c'est pas très très équilibré. Euh, hop, la diversité française. Play. Euh, donc, timer à 5 minutes. Donc, je peux bouger, je peux tourner la caméra et je peux zoomer. Parce qu'il y a des fous furieux qui font des no moves, no zoom, no pan. C'est à dire que no move on ne peut pas euh, se déplacer, on doit trouver à partir du point où on pop. No zoom, on ne peut pas zoomer la caméra, donc si jamais il y a des panneaux et que c'est écrit un, un peu petit on ne peut pas zoomer. Et no pan, c'est bouger la caméra. Donc euh, typiquement les no moves, no pan, no zoom, c'est des maps faites par des gens avec des points euh, prédéfinis entre guillemets, pour, euh, ils, où ils savent que ça peut être trouvé juste avec le point de départ. C'est pas de l'aléatoire parce que les aléatoires, nous, nos pas nous zoom, tu tombes sur un arbre en France, tu vas pas pouvoir deviner où c'est. Euh, voilà. Euh, bah on va partir tout de suite. Alors euh, hop, j'ai bougé la caméra tout de suite. Hop, ici. Alors maintenant c'est timé, donc il faut que je pense que c'est timé. Alors déjà. Hop, euh, on arrive dans un patelin, est -ce, quel est le nom du patelin C'est écrit de l'autre côté du pont. Hop, j'espère. Oui. Où est-ce qu'on est, qu est Hop, où est-ce qu'on est, qu est La Ferté sur Chier. Et B, Bonjour petit patelin. Euh, tu as un nom... Euh, et sur la D44. Euh. euh pardon. Pardon Pardon Qu'est-ce que... Oui, bon, je suppose que la Google, la Google Car est... Euh, est passée à des photos. Alors... La Ferté sur Chier, Margu, Olisay et Stenet. Euh, et nous avons... Vili et Bilain Biani. Alors, eh ben, très bien. Euh, par contre j'aimerais bien pouvoir retourner dans le patelin. Bah attends, je vais retourner au patelin. Comme ça. Euh... Ah mais d'accord, c'est que même le... La Google Car est passée vraiment dans, le... dans les inondations. Euh... D'accord. Bah, euh, très bien. C'était pas... Alors, donc nous avons la mairie ici, nous sommes vraiment. Euh, Mairie-école, ouais, très bien. Hop. Je vais un poil la musique de mon côté parce que c'est. Mais. Euh... Ah, d'accord. La ferté sur. J'ai déjà passé deux minutes là à bouger dans le patelin. Il n'y a pas un panneau quoi Alors, le paysage. Euh, je euh, m'oriente plutôt vers le nord de la France, mais je ne suis même pas sûr. Euh, déviation, petit saint wallodon Sténé margu oui bah c'est des patelins qu'on a vu tout à l'heure. Euh, hop, je vais essayer de, de me déplacer vite pour essayer de tomber sur une nationale ou quelque chose. Et c'est à ce moment-là évidemment que... Je, que Street View décide de traîner. Hein. J'ai même pas la... Il y a pas... Alors ça, ça doit être Margu, du coup. Oui, c'est ça. Euh... Oui, donc là, nous sommes dans le village de Margu. Alors, il y a beaucoup de... Ah, c'est quand même très nord de la France, mais je vais placer un point quand même pour pas avoir zéro point. Pour moi, on est quelque part par là. Allez. Mais euh, je peux pas juste avoir un patelin connu? Saint Wolfreuil. -Wolf il y a un café, oui, très bien. Je peux pas avoir un numéro de téléphone? Ferme. Euh, il me reste 1 minute 38. D'accord. Je peux pas. Euh, tu peux même juste me donner une info? Un super café d'espoir, je suis sûr qu'il y en a qu'un seul en France. Alors, pour rappel, on ne voit pas les 03, le nord-nord-est de, nord de la France. Donc, j'avais raison. Euh, on ne voit pas les plaques des matriculations. Boulzicourt, le 08. Euh, je n'ai aucune idée de ce qu'est le 08. Ça doit être les Ardennes, le 08. Euh, donc, Charleville-Mézières. Est-ce euh, que je vois un patelin ce qu'il me reste une minute. Est-ce que je vois un patelin que j'ai vu Ce serait un gros coup de bol hein, mais là... Euh... Hum... Mais pour moi on est quelque part là-dedans. Alors quelque part, hein, c'est très... Euh... C'est très vague. Euh, Est-ce que je peux avoir Et Évidemment, les panneaux verts qui arrivent maintenant. Hein nous avons quoi? Euh, Sedan, Charles mézières Donc j'étais bien dans le bon coin. Sedan. C'est où Sedan? Là. On est plus proche de Sedan que de Charleville mézières Donc on est euh, par là. Euh, la ferté sur chier. Voilà. Euh, on était quelque part par là. Euh... J'ai pas regardé la boussole. Ça c'est la rivière. Là c'était inondé. On doit être là. Le pont. On était avant le pont. Donc on était là. Attention. Évidemment, hein, trouver un point en 40 secondes, quel plaisir. Donc nous avons le, le chier qui, avait, euh, qui était sorti de son lit. Euh, je, je dois dire au bluff que euh, le 08 les Ardennes, j'étais pas ultra serein mais... Euh, de cette façon, c'était pas des Alpes quelque chose qui sont les 4-5-6 ou 4-5-6-7. Je ne sais plus, et après en A euh, avec une architecture du Nord, il n'y en a pas 50, quoi. C'était pas l'Ariège, quoi. Je sais même pas c'était combien l'Ariège. Et donc je me suis déplacé, je suis allé là. Ensuite j'ai pris la D44 jusqu'à Margu et je suis arrivé à l'intersection ici qui m'a permis de, de trouver le point. Et en vrai, c'était un gros coup de bol parce que je serais parti dans n'importe quelle autre direction, j'aurais eu zéro info, quoi. Ouais, je, bah, du coup, Ardennes-Ariège, ça me surprend pas que le 9 soit là. Ah oui, d'accord. Puis Ardennes-Meuse, euh, quoi. J'étais vraiment au bord du département. Voilà. Rue du Déversoir je trouve, et rue du Canal. Je trouve que c'est très à propos, vu les images qu'il y avait. J'aime beaucoup ces petits villages avec comme euh, rue, euh, rue principale, rue de l'église, rue du cimetière. C est, c est, place de la mairie. C'est... Très pragmatique dans le dans le nom c'est enfin, je sais pas trop comment les appeler voilà les appeler là où il y a les trucs t'as pas la rue des écoles ou un chose... quelque chose comme ça à côté Une rue de la boucherie voilà et donc le chier ou la chie je sais pas comment ce... s'appelle cette rivière se jette euh... plutôt dans le sens se jette dans quoi dans la meuse se jette dans quoi c'est toujours le chier ça ça a l'air quand même vachement grand comme rivière. Ça se jette dans la meuse, effectivement. Voilà. Bon, allez. Point suivant. En espérant être aussi talentueux. Oh là. Euh, les castels. Alors, un, un hôtel qui s'appelle les castels où je pense qu'il doit y en avoir des billons. Caravan club. J'ai pas de numéro de Visible, j'ai l'impression. Euh, j'ai rien du tout. Par contre, j'ai un panneau je sais là, qui me dit que c'est les castels, c'est ça Forge Sainte-Marie. Hop, bon bah. Euh, là, je pars vers le nord. Euh, déjà, il fait vachement plus beau. Ça doit donc être la moitié sud de la France. Et encore, euh, j'y vais, euh, j'en sais rien. Euh, hop, hop, euh... ça a l'air d'être ah, un village. Euh, J'ai raté le panneau d'entrée du village. Non, euh... il n'y a pas le panneau. Ah, d'accord, donc ce n'est pas le village, c'est un hameau. Ou alors le panneau est après, mais. Ou alors je suis migleux. Non, je n'ai pas vu le panneau. 03 Bonjour, nous sommes toujours dans la moitié nord-est de la France. Mais finalement, euh, hein. Oui, donc pour info, euh, 1 région parisienne, 2 nord-ouest, 3 euh, nord-est, 4 sud-est, 5 sud-ouest. Ça tourne dans le sens des d'une montre, en fait. Euh... Et les délimitations sont un peu bizarres. Euh... Ah, des panneaux. Euh, Qu'est-ce que nous avons ici Soulincourt et Chenet. Donc, ça, c'est des petits patelins. Broutière Neufchâteau-Joinville. Euh... Ce serait quand même un gros coup de bol qu'on soit juste à côté. Hein, comme la dernière fois où on a eu deux points à euh, genre 20 km l'un de l'autre. Parce que bon, 0-3, hein, ça inclut jusqu'à jusqu Lille. Hein, euh. euh... Soit D427, mais ça va pas aider parce qu'il y en a une par département, par définition. Ah bah, t'es pas habitué avec le, au nord de la France, Jack, c'est pour ça. Oh, un joli pont, pont de, fin de chemin de fer, je dirais. Quoique, un canal. Non, il n'y a pas de ligne de chemin de fer, donc plutôt un canal ou un, une route, mais ça me paraît bizarre. Hop. Euh... Alors, on va faire la technique de c'est moche par là, donc on va aller voir par là. Et évidemment, c'est toujours comme ça que tu tombes sur une route nationale avec des panneaux verts et qui te dit exactement où c'est. Euh... Ma concours. Alors, les tenons en cours, hein, c'est plutôt. Euh... Euh, c'est pas plutôt par là. Je sais plus. Ouais, parce qu'en plus il y a des. Et non pas Macron court. <rire> euh... Joinville. Pour moi, Joinville, c'est un gros bled. Enfin. Gros. Euh, tout est relatif, mais c'est quelque chose qui se... Qui... qui se. Où il se passe des choses. Donc faut garder sa garder droite et s'écrit en anglais. Ah, parce que du coup, il y a le camping et du coup, il doit y avoir des clients... beaucoup de clients anglais. Ouais, bah je vais... Sauf euh, illumination ou, ou info euh, pertinente de dernière minute, je vais pas réussir à refaire ce que j'ai fait sur le point d'avant. Parce que... Il euh, y a un panneau quelque chose Non. Euh, en fait, la seule info que j'ai eue, c'est que c'était en 0.3, donc c'est le nord-est de la France, donc je vais pas me planter de 1000 km, quoi. mais euh, D'accord. Mmh, euh, oui, ok. Et par là, on a quoi et c'est évidemment là que je vais avoir des informations. où j'ai le même patelin. Ça y est, je ouais, Donc, c'est le même patelin que ce que j'avais vu tout à l'heure. Poisson, joint ville. Attends, poisson Non, soissons. Voilà. J'ai cru que j'y étais. Euh, bon, de toute façon, j'ai 30 secondes pour, euh, pour avoir une illumination. Euh... Je voir un patelin que j'ai vu. Sachant que Joinville, je pense, euh, je pense que c'est un gros bled. Joinville. Hop. Euh, et j'ai 6 secondes donc impossible de retrouver le point. De toute façon j'ai même pas le patelin. Euh. Voilà, 9 km. Ah par contre la forge de Sainte-Marie était visible de ultra loin. Et puis euh, d'une couleur bien précise. Bon, deux points, deux fois le nord-est de la France. Est-ce qu'on peut avoir mon terme de prédiction à à, C'est-à-dire le nord-ouest de la France, s'il vous plaît. Non, finalement, le point d'avant était très bien. Ah non. A9, 7, Montpellier. Bon, bah voilà. Hein. Hop, euh, A9, c'est celle qui va là. Euh, qui est. Euh... Hop, déjà Montpellier. Alors, attends. Qu'est-ce que j'ai comme intersection euh, Bah, la le vieux. Bon, ce point-là devrait se trouver. Donc là, je suis... Ah, d'accord. Je suis euh, au-dessus de l'autoroute, là. C'est ça, l'autoroute, elle est là. Donc, c'est vraiment une bretelle d'accès à l'autoroute. L'autoroute, on la voit là, là. Je suppose. C'est ça. Non, c'est pas l'autoroute, ça. Euh... Enfin, en tout cas, euh, A9, euh, on est à côté de l'A9, hein, clairement. 7, alors, désolé à tous les sudistes, mais voilà, hein. L'A9, à part de d'Avignon 7, donc on doit être plutôt par là. Balaruc le Vieux, on est là, on doit être quelque part par là. Frontignan. Gijar, Gijar. Bon, évidemment, je pensais le point horrible, mais euh, en fait, ça va. En fait, ça va être juste galère de trouver écurie au bain. Donc on a baleruc le vieux et baleruc les bains. Euh, on est genre quelque part par là, non Euh, Est-ce que je peux avoir un nom de rue Je suppose que non, c'est de la merde. Euh, si, on a un numéro de départemental juste là, qui okay, est la D2. Euh, la D2 allez où La D2 est là. Euh, la D2 est là, elle continue là, ok. Euh, on avait une sortie qui nous emmenait à bas la que le vieux donc on doit être plus bas. Euh... On a un pont juste après. Euh... Ah bah, Le point est pas si facile que ça à trouver. Mais on a encore 2 minutes 30. Hein, donc euh... Euh... Et poussant. C'est où poussant Déjà je suis vers quoi là La route a fait quoi a fait est ouest. Elle est horizontale, la D2 horizontale. Où est-ce qu'elle est plutôt horizontale euh... Euh... la D2 plutôt horizontale, donc c'est pas là. Donc ce serait plutôt là. Ça me paraît bizarre, c'est pas... Il euh, y a une courbure et, on, et après euh, on passe sur une voie. Alors je vais essayer de me préciser. Ouais, par contre si on téléporte... Euh alors on est là, bah non c'est même pas horizontal. Ah pas si facile que ça à placer le point. Centre commercial, est ce que ce serait lui Je ne sais pas. Ah Elle a un nom D12E2, euh, enfin D2E2 et pas juste des 2 Parce que là tu vois il y a la D12... Euh, D129E2. D2-E11. C'était quoi le point de départ C'était comment euh, Hop. Donc là, je sors là. J'ai une intersection. Euh, je sors en nord. J'ai là. Euh, D2-E5. Mais elle est où la D2-E5 J'ai placé mon point au moins. De toute façon, on est quelque part par là. Hein. Probablement plutôt par là, je dirais. On va le mettre sur une route quand même. Mais euh, je ne sais pas où est le point de départ. Il y a une espèce de boucle. Ah on était là. La D2E5 est là. Pfff. Et les écuries, on les voyait. D'accord. Ouais, ah, mais. La D2, ah, si, la D25 Azo, il fallait que j'aille plus au nord. Et on passait au-dessus de la D613, qui n'était pas l'autoroute la du coup. Le, euh, en fait, des fois, le, tu te dis, ouais, super, il y a des panneaux et tout, c'est super simple à côté du point de départ. Et en fait, impossible de se repérer. Oh euh... là, bon, ça, c'est la moitié sud de la France, hein, déjà. Euh. euh... Alors, où hein, J'en sais rien. Bah, en tout cas, c'est pas moche. Barrage sur l'agly. Euh, Bélesta au. Oh. Alors, petite pastille sur l'arrière-pays niçois. Et si c'est pas l'arrière-pays niçois, ou enfin autour de Saint-Tropez, enfin l'arrière-pays euh, méditerranéen, si c'est pas ça, c'est la Corse. Et pour savoir si on est en Corse, c'est très simple. Il suffit de tomber sur un panneau à écrit en français et en Corse, et le panneau écrit en français est criblé de balles. Et ce n'est même pas un cliché, c'est la réalité. Euh, par contre... Euh... Alors nous sommes à Cassagne. C'est clairement euh, du sud-est de la France. Est-ce qu'on a une info genre Château. Bah oui, merci, mais... J'ai l'impression qu'on sort euh, par une route de... Ouais. J'ai pu... pas la ref en vrai penser à nous rouler tout doux. C'est super mal écrit. Mais je suppose que c'est écrit par les enfants donc on a le droit. Ah oui, ok c'est bon, j'ai l'archive en tête. Euh, alors par contre j'aimerais bien que ça avance dans le bon sens. Euh... Faudrait que je réussisse à descendre en fait, mais je suis même pas sûr que ce soit possible. Route 2... Ok pas une info pertinente, j'aimerais bien réussir à essayer d'être une plus belle route par là, Un... ouais plus ou moins, surtout si Street View pouvait arrêter de me téléporter à l'oubout. je sais même pas dans quel sens il faut que j'aille vu qu'il me téléporte, il y a du vin, il y a des vignes, hein. peut-être plus à l'ouest du coup que Nice, De toute façon, on est dans les contreforts de, des Pyrénées hein, ou des Alpes a priori. Il hein, on... y, y a des vignes, donc on n'est pas en Corse déjà. Euh, parce qu'il n'y a, a pas de vignes en Corse. Il euh, euh, y a un joli petit patelin, un enfin, petit château qu'on voit pas, qu'on perçu euh, Là j'arrive dans le pays de je sais pas quoi. Château Cuchois, ok. Cuchois comme les tentes de Decathlon. Hop, il y a un panneau là. Euh, terroir AOC, euh, Côte du Roussillon. On est plutôt par là du coup. Enfin, après... Euh... Salut Wajus alors désolé si vous avez entendu, c'est la fenêtre qui vient de claquer. Euh... Hop, je ne sais pas où on est. Et euh, Streetview est totalement dans les choux. Alors des fois c'est ultra galère à se déplacer. Euh... Mais j'ai pas eu un seul patelin ni une seule info. Je sais juste que c'était le roussillon. Hop. Hop. Euh... Mais vu comment c'est vallonné, c'est quand même plutôt par là, je dirais. Euh... C'était la ville de Cassagne. Je pense pas que je la verrai comme ça, c'est ça l'air d'être tout petit. Il ouais, y en a encore plein là. La tour, c'est pas un truc que j'ai vu ça? Cassagne, bonjour Cassagne. Hop, euh, alors par contre, où est-ce qu'on était au départ? Euh... Euh, on était dans Cassagne, mais alors où? On était là. Piouf, et eh ben ça sortait un peu de nulle part. Donc on était comment? Ouais, mais il y avait aucune route à porter quoi. Je l'ai vraiment vu parce que j'ai vu la tour à un moment. Puis c'était euh, à perpète hein. Hop La Ferté sous Joire hein. Pierre Levée euh, Coulommier Coulommier euh, c'est euh, C'est où coulommier déjà Pour moi, c'est en Normandie, mais j'ai un gros, gros doute d'un seul coup. Donc la Ferté sous je sais pas quoi. Le oui, commune de Pierre-Levé. Rue oui, des loges. Il n'y a pas genre une intersection dans le village Ah oui, d'accord, le village est... Euh... La vilaine Nino est à ma droite, tout à fait. Est-ce que tu peux faire un coucou au live y a Wajios qui te demande de faire un coucou. Ah Wojos regarde sur le Discord de Chita, y a Tx qui est en karaoké. Et euh, oui, le coulommier est un fromage, mais pour moi c'est en Normandie, mais en fait je sais pas si c'est. C'est moi qui, euh, qui surinterprète le truc ou pas Je veux pas avoir genre un un gros patelin. Mot. Ah non, mot. Euh, nous allons chez euh, Jean-François Copé. Mot. La D19 et la D21. Est-ce que je les vois d'ici Hmm. C'est par là, Coulomier. D'accord. La Ferté-sous-Jouar, ça peut pas être écrit plus haut. Et on était euh, sur un, une, un lieu dit de la Ferté-sous-Jouar. Nous sommes à 12 km de la ferté Pierre-levé. Pierre-levé. Donc nous sommes à côté de Pierre-levé. Et c'était comment le, le patelin Hop. Hop, euh... Euh, les où à ah, un kilomètre de Pierre-Levée. Euh... Les où et c'est vers le euh, Pierre-Levée et vers le nord, c'est ça, je crois. Pierre levée vers le nord. Donc, nous sommes au sud. Euh, les OU. Girmoutier. 1 km, nous sommes sur la T44. On n'est pas genre là. Là-dedans, les OU sont même pas marqués. Parce que là, ça part bien plein nord. Ah, c'est les oui, pardon. Bah, de toute façon, ça change rien. Je le voyais pas non plus. Euh... Ah, il y a quoi Il y a genre... Euh, il y a... Rue des loges. Germoutier à 6. Donc, on est quand même vachement plus proche de Pierre-levé que de Germoutier. Euh, les... Ah, les oui, là. Purée, c'est... Et on est où Et on est à l'intersection rue de l'Anville, de l'Ambi. OK. Hop bah et ben voilà. Et ben c'était c'était pas si mal que ça. Et on a passé une demi-heure pour faire ça. Ok. Bah ben oui, 5 fois 5 minutes. Euh, donc on a eu la ferté sur Chier avec les inondations. Euh, nous avons eu ensuite un point près de Joinville que j'ai pointé au dernier moment. ensuite deux points dans le sud de la France près de, près de la Méditerranée à 7 et à côté de Perpignan que j'ai pointé vraiment. Euh... Je suis à 7 franchement je pense qu'il était trou... à côté de Sète il... franchement je pense qu'il était trop mais les, les routes se croisaient partout tellement là c'était un peu compliqué et le dernier du coup était euh, près de Meaux donc c'est pas du tout en normandie Coulommiers c'est là. Je sais pas, mais dans ma tête, Coulommiers c'est du camembert et en fait, euh, j'associe à, euh, à la ville de camembert qui est je sais plus où euh, par là. Euh, voilà. Euh, hop. Bah, je sais pas, ouais, c'est peut-être un, une association d'idées euh, comme quoi le camembert, c'est normand, donc Coulommiers c'est un, un peu un camembert, donc c'est un peu normand aussi. Euh... Euh... alors par contre la map europe euh... europe by mapper voilà hop donc la dernière fois on avait eu le temps de faire qu'une map france et une map monde mais là on va faire une map europe euh, c'est une Europe géographique. C'est-à-dire que ça inclut la moitié ouest de la, de la Russie, enfin, le, le, le quart ouest de la Russie, à, à, à l'ouest de l'Oural. Euh, et ça inclut, c'est marqué ici d'ailleurs, les, euh, les îles euh, dépendantes de l'Europe, genre Malte, euh, les Açores, les Baléares, et également un petit bout de la Turquie. Le bout européen de la Turquie. C'est pas grand hein, le bout européen de la Turquie mais euh... voilà quand on tombe dessus on est content de savoir que la Turquie est sur la map Je viens de voir que tu avais mis un clip de... du premier point Jake sur Discord euh, Du coup Europe 5 minutes également. Alors, euh, évidemment, il faut savoir que le système de points est vachement plus permissif. Euh, C'est-à-dire que euh, pour faire 5000 points en France, il faut être à moins de 16 mètres, je crois. Quelque chose. Je crois que c'est quelque chose comme ça, enfin une vingtaine de mètres. Et c'est genre 150 mètres en, en Europe pour faire 5000 points. Mais bon, on peut vachement plus se tromper, parce que si tu arrives à trouver que c'est en Russie... Euh, tu as euh, tu as autant de... Tu vois, c'est... Euh, tu peux mettre 10 minutes... Euh, tu vois, c'est vraiment... Euh, beaucoup de choix possibles. Je trouve que 5 minutes, c'est le bon équilibre entre... Euh, trop vite. Par exemple, à la, à la Zilan, le GeoGuessr qu'il y avait en, au pool de la Zilan, c'était 2 minutes 30. Une map France en 2030, une map Europe en 2030, et une map monde en 2030. Et là, euh, en fait, tu dois bosser le truc pour reconnaître les pays en fait au, au premier truc. Genre savoir que euh, tel marquage au sol, euh, par exemple les lignes euh, jaunes au centre, c'est plutôt les états unis ou l'Australie et euh, l'Afrique du Sud. Enfin, c'est ces genre de choses très très précis pour pouvoir au moins reconnaître les pays très très facilement. 5 minutes, je trouve que ça laisse un peu de temps pour se déplacer. Hop, on va lancer ça. Donc premier point en Europe. Et évidemment, on peut tomber en France. Euh... Alors. Grosse envie de dire Europe de l'Est. Ou Russie, même Russie peut-être. Oh, pas du tout. C'est de l'italien. Pas du tout. Au moins, l'italien n'est présent que dans un seul pays. Hop. Euh... Ouais, c'est complètement de l'italien. Alors, par contre... Euh va falloir m'en donner plus hein, parce que là... Alors ok, donc c'est magnifique, alors par contre, c'est extrêmement plat. Euh, donc plutôt par là, parce que c'est comme extrêmement vallonné, enfin bah du coup il y a les Alpes, il y a pas mal de zones vallonnées, notamment au centre. c'est Donc c'est soit la partie totalement au sud, Soit la, Sardaigne. Euh... soit la Sardaigne, soit la partie au nord, là, entre Milan et Bologne, je dirais. Parce qu'il n'y a pas une montagne au... dans le champ de vision. Alors Par contre, il va falloir trouver une intersection, ce serait très bien. Alors, on est vraiment dans la campagne italienne. Est-ce que là, c'est pas genre ça qui va m'aider hein Alors, on aurait pu deviner l'Italie également. Il me semble, je ne sais plus si je l'ai dit au au, au, au il y a deux semaines. L'Italie est le seul, l'un des rares pays à avoir sur ses plaques d'immatriculation du bleu à gauche et à droite. Les plaques d'immatriculation sont sur en texte noir sur fond blanc avec un petit logo bleu à gauche et à droite. Via Larga. Euh, hop. Stop 150 mètres. Allez, dis-moi qu'il y a une intersection, quelque chose au stop. Euh. Rédu. Castelfranco. Et on a quoi par là Il n'y a pas un patelin qui me dit quelque chose. Crevalcor. Euh, Ravarino, ça peut être la Sicile également d'ailleurs, j'ai dit la, la sardaigne mais ça peut être aussi la Sicile, j'ai plus envie de dire que c'est en Sicile mais... En tout cas la route a l'air plus grosse par là, il y a l'air d'avoir de la civilisation mais il ne me reste plus qu'une minute trente-cinq. C'est extrêmement plat, donc vraiment euh, pas du tout le nord d'Italie ou le centre de l'Italie. Alors là, euh, c'est vraiment zéro info, et je ne connais pas du tout le système de route en Italie, genre l'équivalent des départementales nationales en France, mais pour l'Italie. Via Larga. Ouais, bah très bien. Tu peux pas juste me dire euh, au moins la région, même si je suis incapable de placer les régions italiennes. Hop. Euh... Ouais, bah hein, ça va être du pif. Allez, on va essayer de limiter la casse. Pour moi, on équipe quelque part par là. Alors. Et c'est là qu'on arrive dans la civilisation. Alors non, ce n'est pas Montargis dièse. Euh... Eh ben, ce n'était pas la moitié su au sud, c'était au nord. Nonantola, je l'ai vu ça. Via Larga, ouais. Hop. Ah, pour le coup, au moins c'était Italie. Euh, quand c'est écrit en italien, au moins, déjà c'est extrêmement reconnaissable. Et il n'y a qu'un seul pays qui parle italien. Enfin. Ça aurait pu être hein, le bout en Suisse qui parle italien, mais euh, statistiquement c'est un peu improbable. Mais tu, là tu vois j'ai fait 616 km et j'ai quand même que 1866 points quoi, sur 5000. Parce que j'ai quand même... Euh, je suis quand même, quand même assez loin. Ouais j'aurais... Franchement même en zoomant j'aurais jamais... Enfin, que je zoome à ce niveau là pour avoir tous ces patelins là, mais impossible de les voir. En fait, il aurait fallu un panneau avec une direction Bologne, juste même Modena, qui se voyait de super loin. J'ai pas vu une seule de ces intersections. <rire> Je ne cautionne pas cette blague, Jack. Ah, bah en tout cas, alors. Euh, safety first. De l'anglais. Alors l'anglais c'est bien sympa. mais aussi euh... oh, ça ressemble quand même à le, à, aux îles britanniques ça. Non ce n'est toujours pas Montargis. Euh, for sale. Donc c'est bah, du coup euh, Royaume-Uni ou Irlande. Ça aurait pu être Malte hein, en anglais aussi. Mais euh, c'est pas trop le paysage de Malte. Alors par contre, je vais peut-être partir dans l'autre sens, quoique. Euh, si s'il si, y a peut-être plus de civilisation, et encore, c'est pas ultra flagrant. Alors il y a au-dessus de quelque chose qui n'est pas de l'anglais. Alors est-ce que c'est du gallois ou est-ce que c'est du gaélique irlandais Pour moi, c'est du Gaelic irlandais, mais alors, euh... Mon G. Donc euh, oui, en, donc en Angleterre, il y a deux régions qui ont une, une, une des panneaux avec une autre langue que l'anglais, qui sont du coup, enfin. Il y a l'Irlande et. Euh, qui n'est pas en Angleterre, mais du coup, euh, dans les îles britanniques. et le pays de Galles. Et ce sont des langues. Des langues euh, celtiques, donc euh, assez. Euh, moches, on va dire. Bonjour, papy. <rire> D'accord. Il y a plein de roues là-bas. Ouais, ouais, non, c'est l'Irlande, hein, clairement, mais. J'ai passé quelques temps au Pays de Galles euh, il y a très très très longtemps et le, le, le, le Gallois est encore plus moche que le gaélique Irlandais, je trouve. à l'écrit, euh, il y a trop de consonnes d'affilée. Alors par contre, ce serait bien d'avoir un patelin. Quelque chose. Parce que l'Irlande, c'est quand même vachement grand. Donc là, j'ai mis... Un point. De... Alors, de toute façon, on est bien dans le centre de l'Irlande. Ah Alors. Euh, Qu'est-ce qu'on. 13 et 17 km, on a Kil Kilcumin. Euh... Et euh, Kilarney. Killarnet est là. Hop euh, à 17 km au nord, donc on est plutôt au sud de ça. Euh... Ouais, par contre ça s'appelle tout ce quelque chose et on a à 1 km Gni, Gni Vegila. Oh. Alors, donc on avait Killarnet à. On a dit quoi 13 km au nord. Ratmore. Alors, à tous les coups, je suis aveugle. Ouh, la route fait un gros détour. Euh... J'ai pas vu Kilkuma aussi à 13 km. l'armée est là. On doit cliquer par là dedans mais j'ai du mal à estimer les distances là. Euh... Bah après on sera pas loin dans tous les cas mais... De toute façon et pour choper le point exact euh... Je vois aucun de ces pattes-là. Euh, Alors, euh, comment dire C'était vers le nord que ça allait à Killarney. Ratport était là. Du coup, j'ai fait quoi Je suis descendu là, comme ça Bon, j'ai donc été boussolède. Rat mort et il y avait, euh, c'était quoi le patelin avec un nom à coucher d'or, là Gnivegila. Mais, j'ai pas bugué, hein, ça a été bien vers le nord que ça allait à Killarney. Bon, après, j'ai peut-être moi qui a, mal, qui a mal vu, mais bon, bref, c'est pas si mal que ça, 22 km. Hop, nous avons. Euh, un pays méditerranéen, a priori. Alors, par contre, on est où Alors, pour choper le point. Euh, pardon. Ah Alors, a priori, c'est pas Montargis. Euh, oh attends il y a des montagnes comme ça direct oh là on est sur un, un, un sur les baléares ou une île grecque un, paumée euh. alors par contre euh, ah voilà euh, ça roule à droite quand même de ouais, toute façon c'était.. Euh, vas-y j'ai téléporté sur l'autoroute donc euh, voilà c'est très bien, et la mer était euh, à mon nord de la mer au nord, mais après ouais, si c'est une île c'est pas... Italie. Alors par contre, euh, l'Italie avec de la mer au nord, il n'y en a pas 50, après le camion vient d'Italie mais euh, ça ne veut pas dire que c'est italien. Alors, ok, il y a des travaux. Ça a l'air pas si petit que ça, quand même. Alors, par contre, euh, genre juste ça, quoi. Avec la... Alors... Cardiola. Bon, bah hein... Euh... Alors... Avec de la mer bien au nord. Alors, c'est soit là... Parce qu'après, euh, c'est compliqué d'avoir de la mer au nord. Soit c'est par là. Palerme, j'ai pas vu Cardiola. Ou oh, alors c'est vraiment une île. Euh... Est-ce que de la mer au nord. Alors non, c'est pas la mer Noire. Mais ça peut, vu qu'on peut tomber en Turquie euh, sur une map Europe. Ah par contre, j'ai le numéro de l'autoroute. La A19. Ça, ça peut être une info pertinente. Euh, par contre, il n'y a pas de A là, c'est que des SS quelque chose. Euh... J'ai raté quelque chose là. Ouais, c'est vrai que c'est pas, pas trop l'Italie, c'est plutôt un pays plus au nord. Euh... Ah ouais, par contre, il y a bien l'autoroute qui longe la mer. C'est bien italien, de hein, toute façon... Euh... J'ai plus le nom du patelin qui était, euh, qui était marqué. La A19. C'était pas ça que j'avais. Il me semble que c'était la A19. Alta Altavilla. Ah mais là à 19 elle est pas au bord de la mer alors est ce que je me fais avoir avec des à quelque chose qui sont dans plusieurs départements qui ne sont pas des autoroutes. Euh... Hop. Il y avait des panneaux là. Pas du tout. Ah non, d'accord, je me fais bait par le. Hop. Ah oui, 25 secondes. Ah! Alors par contre, euh... ah, ouais ok, il y a... donc merci, il y a une station-service. On est quelque part par là, non Mais j'ai vu une A19, mais eh ben, Et ben j'étais donc là. Je vais sur la E90. Ah, j'étais bien. Ok. En vrai, c'était pas mal. Salina. Altavilla. Ok. Oh, ça, ça pouvait se trouver. Altavilla. Ok, ils pouvaient se voir là. Au moins, c'était l'Italie. Mais je te dis, l'Italie, il n'y a pas... Il n'y a, a pas trop à hésiter. Alors... Quand on ne sait pas où aller, toujours descendre. Après ça a l'air d'être comme plat, hein, donc je ne descends pas, pas tant que ça. Euh, ça a l'air quand même bien sec, bien du sud aussi. Extrêmement plat avec à part quelques petites collines. Alors pourquoi descendre spécifiquement C'est que euh, si tu montes, tu vas tomber sur le sommet. Euh, si, par exemple, si c'est un col, tu vas tomber au col de je sais pas quoi et tu n'auras pas plus d'infos. Alors que si tu descends, tu as plus de chances de tomber sur le village en fait. Mais c'est pas une science exacte hein, parce que des fois tu peux descendre pendant 1000 ans et tu auras l'info en fait euh, 200 mètres au-dessus c'est juste que à choisir c'est toujours mieux de descendre Alors c'est quand même bien bien sec hein. ah, ça c'est quoi ces panneaux pour dire que ça tourne ouais euh... ah, et puis j'ai l'impression que ça descend pendant euh, bien longtemps ah, et puis si les reviews pourraient être buggés aussi ce serait pas mal j'avais un panneau là avec une est ce que la langue va pouvoir me dire quelque chose euh, espagnol. Portugais. Euh, le panneau est à gauche. Attendez, je viens de capter un truc. Le panneau... Non, non, ça, ça roule bien à droite quand même. Quoique... Mais peut-être le panneau à gauche comme ça, ça veut dire que ça roule à gauche. Mais où est-ce que ça roule à gauche avec des trucs aussi... Mais ça roule pas à gauche le Portugal. Ah ça y est on remonte. Ah il y avait des panneaux là. Je, ai pas vu. je les ai pas vus. Sassiri et Oristano. Ah bah en tout cas c'est clairement... C'est clairement du sud de l'Europe. Hein. Ah et d'accord il reste 2 minutes 20. Et là je remonte. Euh... Si je pouvais au moins choper le pays, s'il vous plaît. Il y avait un panneau là avec du texte, je ne sais pas rêver. Divigilanza. Vigilanza Eh bien, c'est encore l'Italie. Téléphonie quelque chose. Ben pour le coup, ouais, c'est l'Italie, manifestement. Par contre on est on est où là Parce que j'aimerais bien avoir genre juste une information parce que là en fait je remonte mais je peux pas genre juste avoir une intersection on est d'accord qu'on voit pas la mer il y a de la montagne tout autour oh une belle tâche il y a des informations aussi qu'on peut trouver sur les pays quand on connaît très bien GeoGuessers, c'est qu'on peut deviner des, des certains pays à des défauts de, de Street View. Euh, ok, bah, très bien, il me reste une minute, j'ai zéro information, à part qu'on est en Italie. La SS292, impossible de la voir comme ça. Je ne sais même pas si c'est rangé. Il y a des pays où c'est rangé. Et là, comme ça, sans vouloir être... Euh... C'est-à-dire, par rapport à des fausses screen views, euh, typiquement, alors si je ne dis pas de bêtises, par exemple, tu peux avoir des... Par exemple, une tâche sur la lentille, euh, dans une direction précise. Euh, tu peux avoir des, des bugs... Euh, de fusion de photos parce que du coup c'est plusieurs appareils photos tout autour pour faire 360 euh, de, je crois qu'il y a le monténégro qui est comme ça, qui a une, une espèce de faille dans le ciel euh, tu peux deviner les pays aussi à la couleur de la google car tout simplement bon là on la voit pas mais dans, sur certains pays tu vois la google car et tu, euh, par exemple la google, une google car rouge il me semble que c'est très rare ah Jolie la Sardaigne. Donc on aura fait la Sicile, la Sardaigne et l'Italie. Enfin euh, l'Italie continentale. Euh, il me reste un point. Il me reste un point. Ah Ah C'est pas l'Italie. C'est pas l'Italie. C'est probablement pas le sud de la France. Là comme ça je dirais. Ça ressemble bien au nord-est de la France. Un réchiot à gaz diez. Ah, super. Chemin des Duponts, ouais. D'accord, zéro info. Euh, je vais partir dans l'autre sens. Tu as pas lu le panneau correctement Ah Oui, non. Effectivement, je l'ai pas bien lu. Voilà, hein. Oui, mais... Bah, Dagenais. Dagenais, et nous avons la D6, la D8 est là. Euh, alors, évidemment, on va voir tous les numéros sauf la D6, hein, évidemment, c'est toujours comme ça. Et Foggerolles. C'est le, le département C'est le Lot-et-Garonne C'est bien le Lot-et-Garonne on est Oui. Euh, ah, la D6 et la... Casteljaloux. Alors, Alors, bah justement là. Euh, la D6 est là et on a l'intersection avec la D-260, là, donc on est bien, on venait tout de suite là et notre point de départ est au milieu de euh, Raya. nous avons une route qui fait nord-ouest-sud-est avec une intersection, un chemin. Si on continue par là, ça tourne à gauche Oui, ça tourne à gauche. Est-ce qu'on a un petit cours d'eau sur le côté Oui, on a un petit fossé. Euh... Hop. Et ça continue assez loin dans la même direction Oui. De l'autre côté, est-ce qu'on a une intersection avec des trucs Hop. Bah oui, c'est là où il y avait le panneau euh, l'impasse. Ah non, c'est les maisons à gauche là. Ok, ici, donc ce serait les maisons ici. Hop. On avance vachement plus, ça tourne un poil vers la gauche. Ouais. Et on aurait une intersection à gauche. Tout à fait. Qui est une impasse euh, Tout à fait. Et eh bien, nous sommes donc ici. Très précisément. Hop. Bon, alors le point est extrêmement mal placé. Et effectivement, j'avais mal lu le, le panneau. Euh... J'ai bien fait de faire demi-tour et d'aller là parce que je pense que dans l'autre sens j'aurais été là-dedans et j'aurais pas été aidé. Ah le madagéné en fait il se voit. Hein. Hop. Eh bien c'était une Europe très euh, méditerranéenne. Euh, à part euh, l'Irlande. Enfin très... Ouais, L'Italie quoi. Euh, je me suis quand même planté bien loin deux fois. Ok. Hop. Euh, et on va faire il est quelle heure 18h on va faire une petite map-monde. World. Euh, A diverse world par mapper. Euh, voilà. Toujours cinq minutes. Hop, et c'est parti. Oh. Alors. Ça roule à droite, on est suivi par une voiture de flic, nous sommes donc au Nigeria. <rire> je crois que c'est ça la méta Si on, le Nigeria, nous sommes suivis, la Google Car est suivi par une bagnole de flic tout le, tout le pays. Euh, euh, Quoique le Nigeria ça roule à gauche, pourtant non. De toute façon, nous sommes clairement en Afrique. Euh, Est-ce que je pourrais avoir une confirmation de là où on est euh... .com toujours suivi par la voiture de flic, on est toujours suivi par la voiture de flic. Alors... Euh... Terre un peu rougeâtre, on est quand même probablement proche de l'équateur. Donc Nigeria ça irait bien. Euh... Les parts de toit nous disent rien. Oui, les parts de toit de la Google Car aussi dans certains pays nous, nous donnent des informations. Euh, Est-ce qu'on pourrait avoir un hein panneau Ah Bah dommage monsieur. Alors euh, mdtruck.nl... Euh... Alors ce n'est probablement pas le Wakanda. Le Wakanda n'est pas Street View à ma connaissance. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir la langue du pays Ça a l'air d'être anglophone, mais la qualité est pas ouf. J'arriverai à rien avec ce cadeau là euh, Alors, on va repartir dans l'autre sens, dans le sens avec la voiture de police. Alors, il y a des enfants, ouais, merci. Dans quel pays est-ce qu'il y a des enfants euh, la Sokovi, c'est pas en Afrique. Euh, Ministry of Mercy, Mom Orphanage. Ministry of, donc c'est anglophone, donc ça oriente bien vers le Nigeria quand même. Euh, Nigeria ou euh, euh, Kenya, possiblement aussi. Mais il me semble que le Kenya, c'est pas ça. Lokoja, est-ce que je vois ça hein, J'y vais au bluff. Hein. Lokoja, et ben voilà. Hop Pff, euh, en vrai... Euh, je sais pas comment j'étais. j'ai placé le point au pif à côté. Donc, nous ne sommes pas loin de Lokoja. Alors par contre, pour avoir le point précisément, c'est une route qui est plutôt euh, horizontale. Euh, donc peut-être ça. On n'a pas vu d'intersection, elle euh, monte un peu là où on est, euh, on est probablement là-dedans, mais... A euh, plus dièse, merci d'être passé Alors, Bah ouais, mais du coup je vais voir le Koja et ça va pas m'aider. Euh... Alors oui, donc des trucs religieux partout, hein, c'est typique de pas mal de pays pauvres malheureusement. Alors on arrive quand même pas loin d'une forme de, de civilisation avec la route qui part fait nord-ouest-sud-est avec de la civilisation. Et On était parti vers le nord. Ouais mais je suis désolé mais quand tu veux trouver le point là-dedans là... Par contre, on n'avait rien pendant très longtemps. Mais Par contre, j'ai pas vu les intersections. De toute façon, on n'est pas loin de l'Okoja. Non, on est soit là, soit là. Je vais le regretter, mais c'était de l'autre côté, j'en étais sûr. C'était là où j'avais mis mon point. Ah. 25 km Plutôt ok Pas mal quand même ouais Mais du coup euh, ce qui m'a beaucoup aidé C'est euh, la méta Jogesser euh, avec la voiture de flic euh, Au Nigeria Ça, euh, si Sinon j'avais même pas le pays quoi J'ai vu Lokoja à un moment mais j'allais pas chercher Lokoja Dans tous les pays africains quoi. Et Surtout j'ai pointé dessus direct par hasard Euh, ce n'est pas le Nigeria déjà Je crois que c'est d'italien Ah non, ah non, ce n'est pas de l'italien Ça ressemble beaucoup à l'italien quand même hein. Mais quand même il y a beaucoup de voitures CH Hop, euh, nous sommes donc euh, en Suisse quelque part euh, par là ou par là, enfin là-dedans. De euh, toute façon, déjà. Ça, par exemple, c'est une plaque italienne. Je disais, il y a du bleu à gauche et à droite. Ça, c'est une plaque italienne. Alla Rivetta. Ah ouais, on est quand même vachement en Italie. Gorduno. Alors. Là, il y a une autre méta euh, sur Geoguessr c'est que les maps faites par mappeurs, il y a beaucoup de points aux frontières. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points aux frontières. Enfin en tout cas, c'est le ressenti que j'en ai. Alors par contre, la frontière de quel côté Limite générale. On est quand même côté italien, a priori. À ah, Gorduno. Ah non mais c'est hallucinant. Euh... Mais en, en fait, ça t'aide pas dans la vie de tous les jours. Je veux dire, si jamais c'était paumé dans un pays, quelque, quelque chose, euh, ça t'aidera pas, quoi. Mais euh, c'est juste en jouant et en apprenant. Il y, y a un site euh, dédié qui, euh, qui euh, recensit toutes les méta possibles et inimaginables. Bon, je, et si je bougeais du point parce que j'ai quand même le droit, il paraît euh, Oui, par exemple, là, il y a l'air euh, Où est-ce que... Euh, oh alors euh. il y avait une belle intersection là, j'avais pas envie d'arriver arriver dans l'impasse quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information Bellinzona. Bé hmm. Pour moi on est quand même en Italie. Bellinzona vers le sud. Donc Bellinzona sur euh, vers le sud. Ce qui est bien, c'est que la frontière euh, italo-suisse, euh, elle n'est pas du tout gigantesque. Euh, J'ai pas un numéro de rue, de route euh... Alors attendez, je suis à la frontière, je suis comment là Oui, je suis bien du côté italien de la frontière. Bellinzona. Donc a priori, on est quand même en Suisse. Parce que là, ça me dit que pour aller vers Bellinzona, on va vers le sud. C'est ça. Et... Carasso, Galbizio. Je le vois pas. C'était où mon, mon, mon point au départ J'avais un, une info. Gorduno, Bellinzona. Ah, on est, on est vraiment à côté de Bellinzona. Euh... Il y a un Décathlon, merci de cette information. Ouais on est là dedans mais... Euh... Je le vois pas, je dois être bigleux. Gorduno, si. Et on est euh, sur un pont. Euh, ouais mais bon, c'est difficile à dire si c'est un pont sur une rivière ou... Euh... Donc on est dans Gorduno, sur une route verticale. Bon, on est probablement là dedans mais... Ouais voilà, on était à côté quoi. Ah si, c'était bien un pont quand même. Il y avait bien une rivière. Ah mais la riv... le panneau c'était un panneau de rivière, c'était pas un panneau de patelin. Hein ah mais d'accord, la rivière s'appelle, c'est comme le nom du village, donc en fait j'en sais rien. Ah oui, et du coup je me suis déporté là tout à l'heure. Ah. Et si j'avais continué... Oh j'aurais eu l'autoroute et tout, ça aurait été vachement plus simple. J'ai trop de tunnels à essayer de trouver euh, à la frontière italienne. Du coup, on était quand même bien en Suisse, mais avec beaucoup de voitures italiennes dans le coin. Ok. Allez, ah, d'accord. 4299 points. Oui, parce qu'au monde, ça doit être 300 mètres, je crois, pour faire 5000 points. Bon. C'est très bien quand même. Oula. là Une autre ambiance. Oula. Une. Euh... C'est différent. Et alors là. Je ne lis pas le cyrillique. Et il euh, y a beaucoup de pays beaucoup trop grands qui utilisent le cyrillique. Vu que de toute façon là on est en monde. Donc ça peut être là ou là. Vu qu'on est en monde ça peut être, être l'entièreté de la Russie. Et là si je me trompe. Euh, de moitié de, de Russie. C'est... On est d'accord qu'il y a écrit kebab ici. Alors... Je, je, je sais pas si c'est raciste. Ou si c'est un cliché ou quelque chose. Mais je vais me mettre proche de la Turquie. Plutôt la partie euh, euh, proche de la Géorgie, euh, tout ça, de l'Arménie. Parce que je pense pas que la Russie soit un gros consommateur de kebab. Mmh. Donc là c'est un nouveau panneau kebab mais dans l'autre sens. Ah, c'est des intersections ça. Hop. Non, c'est une station service, comme il en existe des milliers en Russie. Euh, c'est de l'euro Attends. Euro 5. Euro Mais il n'y a aucun pays en Cyrillic qui utilise l'euro. Après c'est peut-être la norme de carburant et du coup c'est pas la monnaie euro. Ah, c'est... J'aimerais bien connaître le pays, mais... Y a pas un site internet avec un point quelque chose Un point rue Bon après tu peux faire ce que tu veux, hein. tu peux mettre la quantité de plomb que... ou la quantité d'octane que tu veux dedans. Hein. En fait le truc c'est que là j'ai aucune idée du pays et le Cyrillique... Euh... Bonjour madame, vous êtes de quel pays Le fait que ça roule à droite n'aide pas du tout vu que tous les pays en Cyrillique roulent à droite. Je tente quand même quelque part par là. Alors on est où Ah on est à euh, panneau flouté. Ah oui, merci. Pavlish. Je, je, jamais je le vois sur la carte. Hein. Et si je le vois, c'est une honte. Bon, on est quand même dans la moitié euh, européenne, enfin, la moitié ouest de, de la Russie ou l'Ukraine. Parce que du kebab, il n'y aurait pas ça à côté de, de Vladivostok, euh, près du Japon. Euh, euh, C'est intéressant comme sculpture. Euh, Qu'est-ce qu'on a là le truc c'est que je sais, comme je ne sais pas lire le sérieux, je suis incapable de dire si là il y a marqué attention ou s'il si y a un nom de patelin. Bon ça doit être un nom de patelin quand même mais... Euh... Oui bah merci. Pff, je n'arrive même pas à lire le panneau de route. Là il y a un truc tout petit, euh... ça va pas m'aider quoi, il y a une croix de Lorraine, Qu'est-ce que, enfin une croix bizarre. Ah, et puis là je me barre de... Ouais... Il n'y a pas, même pas un drapeau parce que c'est quand même très euh, nationaliste. Des fois il y a des panneaux de... Quand c'est en Ukraine, t'as beaucoup de panneaux ukrainiens qui traînent. Euh, ok... Et on était en Ukraine ah, un vie impossible à trouver. Ouais Pavlich il était là, impossible à trouver. Mais l'Ukraine ça utilise pas l'euro du coup. Après je me suis pas trompé tant que ça pour un pays en Syrie J'ai aussi à que c'était à peu près en la partie européenne du cyrillique mais... Moche ce point. Ah, une autre ambiance euh, ça roule à droite ligne jaune roule à droite euh, serait ce les états unis de les amériques du maïs avec alors oh là wow. Hop, oh, oh, hop, oh, oh, hop, oh, oh. hop. Ah bah non, ouais, mais ça peut être toute l'Amérique latine, je suis bête aussi. Allez, passé mexique C'est... Casero, Fruitas. Je suis incapable de reconnaître l'espagnol du portugais, donc c'est peut-être le Brésil, mais... Le problème, c'est que... Euh, les pays euh, du continent américain qui parlent espagnol ou, euh, ou portugais, il y en a quelques-uns quand même. Sao, c'est bien du portugais, ça, par contre. Le, le Sao, comme ça. Hop. Euh... Ouais, c'est du portugais, ça. Donc, nous sommes au Brésil. C'est bien, c'est que c'est un petit pays, aussi. C'est comme la Russie, c'est que si jamais tu te trompes dans le, dans le pays, tu es sûr que tu ne pas être loin, quoi. Des productos coloniais. lanche. Mais c'est le Brésil et dans le même temps, il y a, il y a du genre du maïs, euh, enfin ça a l'air euh, pas si euh, tropical que ça, ça me, ça me fait très bizarre. Il y a la police militaire Rodo Vieira, J'arrive même pas à savoir où placer mon point en fait. Parce que ça n'a pas l'air... Enfin, c'est clairement le Brésil. Impossible de voir un point au pif là dedans, pour moi c'est pas dans, euh, c'est pas là dedans quoi. Et je connais pas la numérotation aussi des routes. Ça se trouve qu'en fait on n'est pas au Brésil et je me fourvoie depuis tout à l'heure et j'ai euh, pensé à reconnaître du Brésil là où il n'y a pas de Brésil, mais pas de, de, de Portugais. Alors. État de Parana. Parana, Parana. Je suis bigleux, je ne vois pas Parana. State of Parana. Et Alors par contre il commence sous le Parana. Et euh, j'ai aucune idée, j'ai oublié de, re de retenir les patelins. Il reste 47 secondes. Ah c'est Rondo Viana. placé au centre de l'état du Parana. Hein. Alors merci de ne pas buguer euh, 158 km. Ah ouais, d'accord, quant au Viana je le voyais même pas. Ça se trouve ça veut dire quelque chose, hein. c'est pas un nom de patelin, mais je, comme je ne parle pas portugais. Il euh, n'y a aucun de ces mots que j'ai vu. On était à côté de San Francisco. bah impossible à placer. Hop, euh, nous sommes... Euh, nous sommes... Ah non, c'est pas, pas l'Italie, s'il vous plaît. C'est bon, on a déjà assez donné l'Italie. Ah non, mais le, le Brésil, c'est horrible, mais c'est loin d'être le pire. C'est jamais arrivé pour l'instant, mais il y a des pays qui sont bien, bien pires que le Brésil. Genre le Cambodge. Ou le Japon. Zadpart of Russia, bah, j'ai réussi à en placer un en Ukraine qui n'était pas that part of Russia, mais, euh, mais un peu quand même. Et bonjour, euh, Mr. Green. Merci pour ton MP, euh, Misterine. Le visage de la circonspection, euh, ouais. Euh... Disons que j'ai deviné que j'étais au Brésil à cause du portugais, mais euh, j'avais... c'est à peu près la seule info que j'avais avec le nom de l'État que j'ai trouvé après. Euh, par contre, là, j'ai zéro info. 90... Ah, attendez, est-ce que je peux avoir la langue Il y avait bien un panneau avec une langue là. Oula il oh, oh, oh, y a beaucoup trop de CCD hein, et de le. Alors, soit c'est la République tchèque-slovaquie, soit c'est du turc. Hop. Euh, par contre, j'aimerais bien avoir des informations. Genre un panneau. ça roule à droite oui merci ah il y a un panneau là bas oui une intersection Istanbul euh, Istanbul vers euh, l'est le, Istanbul vers l'est Attendez, Istanbul vers l'est Comment a fait l'intersection Balia et Gonen. Mais Istanbul vers l'est Alors, ce qu'il me faudrait en fait, c'est les panneaux dans l'autre sens. Euh, voilà, celui-là, là-bas, pour avoir la direction. Voilà, celle-là. OK, donc on a bien... Ah, mais je connais, je sais sur quelle route je suis, en fait, c'est marqué. Nous sommes sur la E90. La E90. La E90. La E90. Alors, je refuse de croire que nous soyons en euh, Grèce. Attends, quoi Je comprends pas où on est en fait là. Il y a Istanbul vers l'est. Gonen vu. La E80... Attends, quoi La E90 devient la E87 pour redevenir la E90. Euh... Ok. Et donc on rejoint, c'est vers l'Est, parce que du coup on fait le tour du détroit. Enfin de la mer de, de Marmara. Euh, oui merci. Euh, et Biga est là. San... C'est pas joli comme l'angle. Le, le, le, le turc, quand même. Hein. On est sur la E90 D200. Ouais, ok. Oui, bah, c'est juste que j'ai placé mon point au sur Omega et du coup, on était genre juste là. D'accord. Ah, mais c'était, il était bien fourbe ce point. Bon, 23 km, ça va. on monde, euh, on a vu pire. Pas d'Asie encore cette fois-ci et c'est très bien comme ça mais comme uh, That part of Russia qui était en fait l'Ukraine. Euh, il est quelle heure 18h34 et eh bien nous allons je vais faire une petite pause et ensuite nous irons sur uh, Popcorn TV pour essayer de terminer uh, ce qu'on a... Qu a commencé il y a deux semaines. Hein. Sachant qu'il y en a depuis, j'en ai retrouvé d'autres euh, normalement. Hop, euh, je vais juste euh, mettre une petite pause de 5 minutes. Et on se retrouve juste après.